C'est parti, salut les loulous, je suis en présence de Maxime de euh, Yana Prod. Ça vient de euh, sortir. Ça a à peine 8 mois, c'est un tout petit bébé. Donc on va aller euh, tout doucement avec Maxime. Et euh, je viens d'apprendre un truc, c'est que en gros, euh, pour, plus, pour euh, plus dire pull up dans les soirées, vous connaissez le truc pull up pour redémarrer le morceau. Eh bien, ça se dit plus. Aujourd'hui, c'est Yana d'où Yana Prod. Maxime va vous expliquer l'origine de tout ça. Voilà, donc Yana en fait c'est lié avec les Rasta quand on était gamin. On avait 12 piges, donc voilà, il y a plus de 20 ans. Le pull-up, voilà, on en avait marre, on l'entendait partout. Et donc du coup, on a balancé ça en fait en mode soirée. Bon voilà, c'était Yana et du coup, c'est resté comme ça. Et vu que c'était ma première formation professionnelle, j'ai envie de dire, du coup, bah ben voilà, c'est venu et, Yana Yana, Prod. ça a une origine Yana Ouais. Euh... L'origine en fait, elle est juste pour moi en fait sur le pull-up. Après elle a d'autres origines, je sais qu'elle a des origines de Nouvelle-Orléans, -Or il y a néo-zélandais aussi, Irlandaises aussi. Alors on n'a pas cherché nous là-dessus, on est resté sur le truc parce que c'était pull-up. C'était juste le trip de base. Et puis ça coule, c'est flow Ouais, ça sonne, ça, ça sonne bien, voilà. Ça donne envie, ça Relance envie. le truc. Voilà. Excellent, excellent. Alors voilà, tu voilà. nous présentais. Donc tout à l'heure tu voulais nous présenter. Donc, voilà l'équipe euh, Booking, en nomme, fait, il y a de la prod, euh, Pierrot, Pierrot, Pierrot, Pierrot, Juju, Kid Voilà c'est des nouveaux, ils sont un stagiaire, voilà, ils arrivent. On les forme. Et, et Juju. Et Juju, pareil, pour Yana Prod. Pour Yana, pour Yana, oh, Yana okay. Prod, Yana team, voilà, family. team Family. Voilà, la Yana Team Family, voilà. j'allais le dire. Bon, on vous fait des bisous au montage plus tard.